Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'allocation de mémoire dynamique, aka malloc, free, etc. Petit disclaimer, si vous n'êtes pas à l'aise avec la notion de pointeur, allez voir la vidéo que j'ai faite dessus. Pour bien comprendre cette vidéo qui va parler de mémoire et donc d'adresse dans la mémoire. Une fiche s'affiche en haut à droite. On va utiliser sizeof aujourd'hui, qui n'est pas en fait une fonction, mais un opérateur comme plus et moins. En fait, sizeOff s'écrit comme ça. Ça va vous permettre d'obtenir la taille d'une variable. Donc si par exemple vous faites un size of de car, vous aurez le nombre de bits qui sert à allouer un quart, un int pareil, un float, etc. etc. Donc la première règle quand on fait un malloc, c'est de le protéger. Donc admettons qu'on fasse un int assez car AV. Et donc la première règle, ça va être du coup de faire un malloc. On va créer une chaîne de caractères qu'on va appeler str. Et à str, on va euh, lui assigner av2.0, av2.1 plutôt, voilà. Et ensuite, on va afficher tout simplement str. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va malloc la taille de notre chaîne de caractères. Donc on va faire une petite fonction avant strlen, hop, tac tac, et on renvoie i. Donc, on va faire str est égal à malloc entre parenthèses sizeof car fois ft strlen, où on passe en paramètre un v de 1, plus 1 pour le backslash géant. Et il faut être sûr que notre malloc n'échoue pas, et pour faire ça, il suffit de mettre un if str. Et on renvoie nul si le malloc échoue. Donc ça, c'est ce qui vous permet de protéger vos mallocs en cas de l'échec de l'allocation de la mémoire. C'est très très important. Ensuite, quand vous faites un malloc, il ne faut surtout pas oublier de le free. Donc on a malloc str et donc à la fin de notre programme, il faut qu'on free str. C'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, car str est en fait un tableau. Donc c'est un tableau dans lequel on n'a pas défini la taille. C'est pour ça qu'on a besoin de malloc pour euh, lui assigner euh, une taille et de manière dynamique puisque euh, la taille de notre tableau est amenée à changer en fonction de ce qu'on va écrire dedans. J'ai fait un peu plus haut une petite fonction Duke, voilà, pour pouvoir faire justement l'assignation de str via, enfin, caractère par caractère, euh, tout en gardant euh, le malloc euh, correctement euh, mis. Donc, on assigne euh, AV 2 I à str via la fonction strdupe. Ensuite, on l'affiche et ensuite, on free str. Enfin, je vais vous montrer ce qui se passe si on ne free pas euh, notre malloc. Vous voyez, là, en utilisant euh, Valgrain pour voir s'il y a des leaks, eh bien, on peut voir qu'il y a deux allocations, mais un seul free et que donc, on a perdu 4 euh, bytes, alors que si on free notre str, on peut voir qu'on a bien 2 free et qu'il n'y a aucun leak. Et notre fonction marche bien évidemment toujours, ça nous renvoie bien lol si je vous enlève Valgrind, voilà, et donc on peut mettre euh, n'importe quoi. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous pour pour pour d'autres d'autres tutoriels. C'est tout pour le tuto sur comment on maloc. C'est pas compliqué du coup. Il faut que dans votre fonction vous voyez vous, vous fassiez comme ceci, size of du pointeur